Donc, euh, en ce dimanche, euh, on a tenu à faire une petite visite pour voir l'avancée des travaux de, ce fameux, de cette fameuse déviation de la boucan. Ça fait trois ans que ça dure. On se rappelle des travaux préparatoires qui ont commencé depuis 2019. Une grande présentation par le président de région, les maires de l'époque du Lamantin et de Sainte-Rose, pour nous dire qu'effectivement, le chantier avançait. Donc nous allons faire un petit tour sur ce chantier pour voir l'état du chantier, combien de kilomètres qu'il fait déjà, s'il est goudronné ou pas, ou s'il est comme en 2019, au même stade. Voilà, merci beaucoup. Oui, oui. Aide-toi, je vais aller de près. Vas-y, vas-y, vas-y. la Vous la Il y avait il y avait le premier, le premier, il y avait Donc nous, nous avons fait la petite visite euh, du très très très très long euh, chantier de la déviation euh, de la boucan. Alors très long, c'est pas très long sur la distance, hein, ça fait à peine, ça fait même pas 2 km, même pas 1 km et quelques. Très long sur la durée, on a pu voir les armes d'ordures, on a pu voir l'état de ce chantier qui n'avance pas du tout. Voilà, on est arrivé au bout, mais vous pouvez voir l'état du chemin à son chiméo fait depuis un certain nombre de temps, il hein, y a la boue à prendre les abjara, c'est que pour moi, il n'y faire rien là. Et la déviation de la boucan qui date, on a commencé les travaux avec grande présentation par la région, etc., depuis 2019, en réalité, ce n'est que de la poudre de perlin pimpé. Des effets d'annonce, comme beaucoup de choses. Comme euh, l'usine centrale, comme euh, les fameux bateaux, là, on appelle ça? le bus des mers, etc., la réalité est tout autre. Demain, on pourra aller, peu importe, on pourra aller à n'importe quel endroit sur ces chantiers, on verra qu'ils sont à l'arrêt. Et pas mal de chantiers en Guadeloupe, c'est pareil. C'est des effets d'annonce. Au moment des périodes électorales, on dit « bon, ça avance, c'est fait, regardez, etc. » On fait des grandes conférences de presse, nous avons passé Tibrin, TIF, etc., ça coûte quand même 800 000 euros, un petit passétif là. C'est beaucoup d'argent, on peut aider beaucoup de familles, on peut faire beaucoup de choses avec 800 000 euros. Hein, et au final, on se, on se rend compte qu'on est en train de tromper la population juste pour sauver son mandat. Ça peut durer un certain temps. Et au final, euh, vous avez toute une population toujours en souffrance. Hein, des gens euh, qui prennent plus d'une heure pour traverser euh, du bout de saint rose pour arriver sur le pont de la C'est inadmissible pour des gens qui vont travailler. Vous avez des enfants qui se lèvent à 4h du matin pour prendre un bus à 5h pour aller au lycée du matin. C'est inadmissible. Ce sont des choses qui, demain, euh, ça, ça doit changer. La région, au lieu de faire des effets d'annonce, doit vraiment prendre ses responsabilités, hein, euh, euh, mettre en œuvre cette déviation, faire les appels d'offres. Je pense qu'ils, euh, j'espère qu'ils ont, qu ont, déjà lancé ces appels d'offres. Mais depuis 2019, faire des effets d'annonce, nous faire croire que la déviation soit fait, sera faite dans quelques années, c'était totalement faux. Et donc, il faut arrêter avec cette politique de tromperie et mettre une vraie politique de réalité où les gens font réellement les choses. Voilà. Merci beaucoup.